Bonjour à tous. Bonjour, ensemble, mon fils Lucas et moi-même avec Deleuze, nous aimerions faire partager quelques recettes pour faire passer cette période de confinement. Donc aujourd'hui, euh, Lucas et moi-même, on va vous préparer une tarte salée avec une fine pâte feuilletée dans le fond. On va faire une espèce de franchipane de parmesan dans le fond de la tarte. Asperges vertes, on est en pleine saison. Donc on aura du beurre pour cette recette, on aura un peu de beurre, on aura un peu de parmesan, des œufs, des asperges vertes et un peu de chapelure. Et la pâte feuilletée, bien évidemment. On va faire bouillir l'eau. On, on va la saler légèrement. Comme pour des pâtes. Voilà, une petite pincée de sel, c'est très bien. De toute façon, mon petit Lucas. Alors, les asperges, ça va être, comme vous avez vu, ce ne sont pas des asperges très grosses, c'est des asperges vertes sauvages. Donc, euh, à mon avis, 2 minutes de cuisson, on est très bien. Par contre pour couper la cuisson des asperges. Donc la petite astuce, c'est bien d'avoir une eau glacée euh, avec des glaçons, une eau bien glacée. L'idée c'est de casser la cuisson. Et ça c'est la petite astuce pour pas que l'asperge la, continue à cuire, vu qu'il y a une deuxième cuisson euh, après avec le four et la pâte feuilletée. Donc ici, je prends les asperges, eau bien bouillante. On va mettre un timer de 2 minutes. Voilà, ici on va préparer la glaçante. Et aussi, et aussi le fait de glacer l'asperge euh, dans l'eau glacée. Va faire que l'asperge la, va garder sa chlorophylle. Donc c'est-à-dire qu'elle va rester bien verte vif, elle va pas devenir vert grisaillante, quoi, un peu euh, vert kaki. Comme ça, on garde une asperge bien en couleur. Bon, Lucas, maintenant, tu me pèses 75 grammes de beurre. Ça va, mon chéri Et voilà, ça c'est bien. Voilà. Donc les asperges sont cuites. Et voilà, on laisse reposer quelques minutes histoire de. La cuisson. Ici mon petit Lucas, euh, tu vas avoir besoin de 90 grammes de parmesan. Tiens, pèse un peu voir. Ça fait combien 95. Juste retirer les 5 grammes en trop. Tiens la râpe comme ça. D'accord Fais gaffe tes petits doigts. Hein. Te, te coupe pas, hein, chéri. Donc pour la recette, pour la franchipane de parmesan, il nous faudra 75 grammes de chapelure. 90 g de parmesan que Lucas est en train de râper, 50 g de beurre, 2 œufs et alors il faudra un filet d'huile d'olive aussi pour terminer la, la pas de manière à ce qu'elle qu glisse bien, qu'elle ne soit pas trop compacte. Pendant que tu râpes le parmesan, je vais peser la, la chapelure, hein. donc je répète, 7, 75 g de chapelure. Donc ici, donc on, a le, on a le beurre, on a le parmesan, je veux, Lucas, tu peux rajouter la, la chapelure si tu veux bien, tu peux tout mettre dedans chérie. vas-y. Tiens, tu casses un œuf, j'en casse un autre, tu mets pas de coquille dedans s'il te plaît comment je fais Hop. les yeux entiers dedans vas-y chéri, vas, vas d'un coup d'un coup froid très bien petit cœur. vas-y mets ça là tiens tu laves tes mains ici si on, a, on, a, on a tous les ingrédients pour faire la masse pour faire l'espèce de franchipane au parmesan comme pour toi en cuisine, symboliquement on va, on va assaisonner de sel poivre histoire de, de remettre un peu euh, comme il faut Soit on a un batteur, on met cette masse dans un batteur euh, avec une, un bras mécanique qui va venir euh, masser cette pâte, ou alors euh, un gant en plastique, ou alors la main bien propre, et on y va avec la main. Nous on va faire ça avec un gant. Le fond de la tarte aux asperges, tu vois. Alors l'idée de cette masse, ce que je vais faire, voilà, là on a la masse, elle est faite. Tu ah, vois Lucas Voilà, comme un fond de tarte que je vais faire, c'est ceci, je vais le prendre euh, euh, et je vais le mettre sous film alimentaire, sous forme de, de petits boudins que j'ai fait au préalable, je vais vous montrer. Donc cette masse là, on la retrouve ici, j'ai mis en petit boudin comme ça pour la mettre dans le fond de la tarte, je n'aurai plus qu'à couper des petits morceaux et à les disposer dans le fond de ma tarte. On peut faire ça à l'avance, de manière à être en place, c'est quand même assez important et c'est hyper pratique parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Je vais écouter les asperges, donc elles ont bien refroidi là dans l'eau. Parce que mon petit Lucas, tu peux venir les mettre les unes à côté des autres comme ça, bien alignées, tac tac tac, comme ça, d'accord Très bien Lucas, tu fais ça très bien, cher. Donc pour le fond de tarte ici, donc euh, on est sur la pâte feuilletée de l'aise donc c'est facile d'utilisation, euh, okay. manière pratique pour les enfants, tout ça c'est, voilà, c'est la, la, la, la, la bonne dimension. Et donc voilà, là je mets une asperge au milieu pour avoir la taille, parce qu'on va faire une espèce de tarte en longueur. Pour éviter que vos tartes ne, ne, ne, ne, ne collent dans, sous vos plaques, Ici, il y a des petites, petites bombes de graisse qu'on peut trouver aussi dans les rayons de l'aise. Euh, si vous n'avez pas, bah, vous pouvez prendre un petit, un petit euh, un sopalin avec, euh, avec de l'huile d'olive et vous frottez votre, votre euh, feuille d'aluminium. Ici, on va faire des longues bandes pour doubler juste les bords. On a doublé les bords pour éviter que la, la, la farce parmesan ne déborde. Et euh, comme ça, on a, bien, on, a, on a un beau contour qui sera un peu plus levé. Que le centre. Ici je fais des, des petits trous pour éviter que la pâte ne euh, mouille pas trop. On va couper des, des morceaux qu'on va venir mettre dans le fond de la tarte. Donc le four on va le préchauffer à 200 degrés Lucas et on va mettre la tarte une trentaine de minutes au four. Mais avant ça on va mettre des asperges sur la tarte. On va venir mettre les asperges. Et ce que tu vas faire Lucas c'est mettre une, une asperge comme ça. La tête par ici, et en quinconce, d'accord Et n'hésite pas à un petit peu pousser dessus. Fais ça bien. Mmh oui. Et n'hésite pas à un peu appuyer sur l'asperge quand tu l'as déposé, d'accord Une autre précision sur l'asperge aussi, euh, vous aurez remarqué que je ne les ai pas épluchées, parce que c'est des petites asperges sauvages, et qu'il n'y a pas besoin de les des éplucher, hein, Lucas Si c'est des plus grosses asperges, alors il faut retirer euh, les, les pics qu'on retrouve euh, typiquement sur les asperges vertes, qu'on ne retrouve pas sur les asperges blanches. Ici, Lucas, merci pour ton coup de main. Euh, Lucas a bien disposé les asperges comme je l'ai demandé. Il les a un peu, euh, un peu appuyé, mais pas trop. Bien comme il fallait, hein, chéri Le four, on l'a préchauffé à 200 degrés. On va pouvoir mettre de la tarte au four pendant 20 minutes. Voilà, ben, les 20 minutes sont passées. On va un peu voir euh, ce que ça raconte dans le four. Voilà, voilà on est bien. La, tarte, la pâte feuilletée est bien cuite. Les asperges ont gardé leur couleur. Tout est bien à sa place, c'est parfait. On va la laisser refroidir. Je dirais 5-10 minutes et on, va, et on va goûter ça. Ce que tu vas faire, c'est un pinceau, t'as vu mmh. Tu vas te tremper comme si de l'huile d'olive, comme c'était de la peinture. Je mets tout de ouais, ça. Mais par contre, tu vas pas faire comme ça. On va aller dans le sens des asperges. Je préfère que tu fasses comme ça. Et voilà. Nickel. Ici, une petite fleur de sel. On va faire un petit râpé de parmesan. Et cette petite touche de citron va amener sa touche de fraîcheur. Ça va être top. Hum. Mmh. Mmh. c'est bon, hein Je suis curieux de voir votre interprétation de notre tarte. Participez au concours et téléchargez votre vidéo. taguez nous avec de Belgium sur Facebook et... Utilisez hashtag C'est bon de cuisiner ensemble et vous pouvez gagner un coupon pour un repas dans un restaurant près de chez vous pour les soutenir.